Bonjour à tous, nous avons la chance de vous recevoir aujourd'hui sur le campus Alpe-Europe de l'UCLI à Annecy. Vous savez, euh, l'UCLI a été fondé en 1875 et depuis deux ans maintenant, il y a un nouveau campus à Annecy. Les 130 formations de l'UCLI ne sont pas présentes ici à Annecy, elles sont focalisées en priorité sur l'ESDES, sa Business School et sa Faculté de droit, qui d'ailleurs a été fondée en 1875 comme l'université. Aujourd'hui, nous avons la chance de passer une petite heure ensemble avec des étudiants, des témoignages vidéo, deux des principaux directeurs. Je remercie Aurélien Éminet, qui est le directeur du campus et le directeur de l'ESDES ici à Annecy, d'être avec nous. Louis Berthier, qui est le directeur pédagogique de la Faculté de droit et les deux étudiantes de l'ESDES et de la Faculté de droit, inversement, d'être avec nous aujourd'hui. Ma première question est, Assez simple, elle s'adresse à Aurélien. Bonjour Aurélien, vous êtes un petit peu le, le local de l'étape, quelque part, parce que vous êtes né à Annecy ou à côté Je suis né en Haute-Savoie, effectivement. Euh, Est-ce que le fait, justement, d'être à Annecy est un avantage, une garantie de succès pour diriger ce campus non, alors, il n'y a pas d'avantage à être anécien pour diriger ce campus. En revanche, il y a peut-être une motivation supplémentaire, euh, puisque j'ai euh, été jeune ici. Et, euh, et aujourd'hui, bah, on contribue aussi à enrichir l'offre d'enseignement supérieur dans le, sur le territoire auquel je suis évidemment attaché. Justement, on sait, quelques personnes se sont posées la question de savoir pourquoi est-ce que l'UCLI, fondée en 1975, était venu s'installer à Annecy, justement, précisément, alors qu'ils auraient pu aller ailleurs, sur la région Rhône-Alpes. Oui, c'était à la fois une, une opportunité qui a était, euh, était issue d'une demande, je crois, de tous les acteurs de la région pour justement renforcer euh, l'enseignement supérieur dans une région qui en manquait un petit peu et, euh, et qui se développe démographiquement, économiquement et qui a besoin évidemment d'avoir une population active et des, des formations euh, offertes aux étudiants. Et puis de l'autre côté, évidemment, euh, l'UCLI était à Lyon, donc Annecy est dans le bassin naturel d'exercice de, de, des activités de l'université, et avec déjà beaucoup d'étudiants qui venaient sur les campus lyonnais. Donc évidemment que cette, ce territoire qui, qui se développe vite, qui avait besoin de se renforcer, était accueillant et d'une certaine manière assez naturel pour, pour ouvrir un, un troisième campus. Merci Aurélien. Elisa et Anna, donc euh, Elisa, vous êtes alternante en troisième année à l'ESDES. Anna, vous êtes étudiante donc, à la faculté de droit. L'un et l'autre, euh, qu'est-ce que vous pensez Est-ce que ça vous arrange justement que Lucly ait ouvert un, un campus euh, à Annecy Alors, moi personnellement, euh, je suis née ici, à Annecy. Donc, c'est vrai que qu'économiquement, ça m'arrangeait de rester pour euh, deux ans encore à Annecy. Ça m'évitait en fait de trouver un logement euh, en fait euh, dans une autre ville. Personnellement, c'était mon cas, ouais, ça m'arrangeait vraiment. Elisa Alors, moi, oui, euh, ça m'a arrangé aussi, surtout euh, au niveau professionnel, pour la, la proximité euh, avec la Suisse et l'Italie. Donc, euh, je suis de Saône-et-Loire et venir ici, c'était vraiment changer de cadre de vie. Et euh, le, le bassin annexien est plutôt sympa. Vous avez vu les deux en plus Vous avez été à Lyon aussi Exactement, j'ai visité le campus de Lyon et d'Annecy. D'accord. Avant même de rentrer dans le détail des formations, on va faire une. On va vous montrer une première vidéo un petit peu qui va vous éclairer un peu sur, le, sur ce campus et sur cette merveilleuse ville d'Annecy. Je viens de, de Thônes, j'étais au lycée à Thônes et euh, j'ai toujours voulu faire du droit. Et quand j'ai vu qu'il y avait une nouvelle fac qui ouvrait à Annecy, euh, j'ai voulu euh, essayer de tenter ma chance et j'ai été prise. Je me suis retrouvée ici euh, l'année dernière, en première année de droit, euh, avec en option le DU Commando Law que j'ai euh, réussi euh, à passer. Et du coup, je me suis retrouvée en deuxième année euh, ici, euh, dans le nouveau campus. Je pense que déjà l'année dernière, on était quand même euh, bien encadrés, etc. Et cette année, euh, bah, on voit que tout le monde est content de ce nouveau bâtiment, autant les élèves que les professeurs. Du coup, c'est vrai que tout le monde est en joué. Euh, je pense qu'Annecy, c'est une ville déjà à taille humaine. C'est pas trop grand, c'est pas trop petit. Tout le monde est bien ici, que tout le monde est content. Autant les, les professeurs, les, le personnel que les élèves. De vivre ça, enfin, l'évolution de, de l'école en fait. Du coup, le campus Alpe-Europe, euh, il est un peu ouvert à l'international. C'est un peu le but, euh, bah, on est à côté de la Suisse, etc. Et euh, déjà, je fais le DU comme pour m'ouvrir un peu à cet aspect anglophone et un peu international. Je pense enfin, sincèrement que l'UCLI nous donne euh, les chances de pouvoir euh, s'orienter vers une carrière un peu internationale parce que déjà, euh, en plus du DU Common law qu'il propose, il y a aussi un Bachelor of Civil Law euh, que j'ai pas choisi mais il l'est en option avec une année en Irlande la troisième année et en plus du coup on a plein de matières en anglais. Bon c'était un choix, et on avait soit le choix en français soit en anglais mais c'est vrai que le fait de le proposer en anglais je pense que ça permet d'évoluer dans, un, dans une optique internationale. Et c'est vrai que si j'ai l'occasion de pouvoir faire euh, un métier, voire même un master euh, euh, avec une dimension internationale un peu plus que le DU, euh, je le ferai sans hésiter parce que je pense que c'est euh, une très bonne chose pour, pour le futur. C'est un magnifique campus à ce que vous avez pu voir. Je vous invite surtout à venir le voir directement ici à Annecy. Donc je suis avec les principaux acteurs euh, du campus et maintenant je me tourne vers euh, Aurélien Éminet, le directeur du, du campus euh, UCLI Alpe Europe et vous êtes aussi directeur de l'ESDES. Est-ce que vous pouvez succinctement me présenter les formations de l'ESDES ici à Annecy Oui, le, le programme principal c'est le Bachelor in Business qui a un programme Bac plus 3 en 3 ans euh, et qui confère le grade de licence pour les étudiants diplômés. Ces étudiants, quand ils entrent chez nous en troisième année, ils choisissent des spécialisations. Il y en a trois aujourd'hui qui sont proposés. Entrepreneuriat et développement des affaires, marketing du luxe et des métiers d'excellence et marketing et communication digitale qui démarre donc en troisième année. Et puis pour la rentrée prochaine, il y a également une nouveauté, c'est qu'en plus de ce programme, les étudiants peuvent choisir un diplôme universitaire sur les outils juridiques du manager qui est fait en parallèle du diplôme principal donc du Bachelor in Business. Il y a des formations qui peuvent être suivies en alternance aussi Oui, alors à partir de la troisième année, les spécialisations que je vous ai citées euh, tout à l'heure sont effectivement, euh, c'est une année qui est euh, toute en alternance. Euh, et d'ailleurs, les étudiants peuvent nous rejoindre également pour ce Bac plus 3. Après un premier diplôme Bac plus 2, euh, il y a des admissions parallèles, donc ils peuvent aussi candidater et nous rejoindre pour cette année de spécialisation en alternance. Quand vous dites candidater, on candidate en direct ou tout ça, on retrouve ça sur Parcoursup Alors, pour les euh, étudiants lycéens qui veulent nous rejoindre, et je crois que ce sera la même chose euh, pour la faculté de droit, toutes les formations sont accessibles uniquement euh, sur Parcoursup. Pourquoi Parce qu'on a des diplômes qui sont reconnus par l'État, donc c'est une, une condition euh, pour candidater chez nous. La deuxième condition, c'est de réussir... Euh, et d'être admis chez nous, puisque c'est des formations qui sont, qui sont sélectives. Pour ce qui concerne les admissions parallèles, c'est-à-dire après un bac plus deux chez nous, là la procédure est un petit peu différente, on ne passe plus par Parcoursup, mais par une candidature sur un dossier qui a téléchargé sur Internet, et puis après, même chose, passer les épreuves d'admission pour, pour intégrer les programmes. Quand vous dites réussir chez nous, il y a un concours en particulier oui, alors la procédure d'admission est différente pour les programmes du droit et pour l'ESDES. Pour ce qui concerne alors l'épreuve principale pour être admis, c'est l'oral de motivation. On attache beaucoup d'importance au projet de l'étudiant à cet oral de motivation. Donc une fois que les personnes candidates chez nous, elles sont tout simplement invitées à passer cet oral devant un jury sur le campus. Et puis il y a d'autres épreuves, il y a aussi un test écrit d'anglais. Alors on ne demande pas à nos étudiants d'être... Bilingue, mais il y a notamment un semestre qui se déroule, on en reparlera je crois tout à l'heure, oui. à l'étranger. Donc il faut quand même avoir un, un niveau d'anglais correct pour entrer. Et puis, dernière épreuve, un test de logique, culture générale, culture économique qui est aussi à faire pour, pour entrer chez nous. Et quand on parle de concours, est-ce que c'est le concours ACCESS ou pas spécialement pour le bachelor Non, ce n'est pas le concours ACCESS. Le concours ACCESS, il est là pour l'autre programme qui est à Lyon, qui est le programme grande école. Euh, donc nous, c'est un concours dédié pour le bachelor, qui est d'ailleurs le même euh, que celui que passent les étudiants qui veulent aller sur le campus de Lyon. C'est exactement le même concours, les mêmes épreuves, la même barre d'admission. Donc il n'y a pas de stratégie particulière à développer pour les, pour les lycéens. Il faut simplement qu'ils indiquent le campus sur lequel ils veulent aller sur Parcoursup. Ça marche, ben, on retrouve tout sur Parcoursup. D'autres formations qui sont sur Parcoursup, ceux de, celle de la Faculté de droit. Louis Berthier, vous êtes le directeur pédagogique de la Faculté de droit ici à Annecy. Alors, c'est combien d'étudiants à peu près, la Faculté de droit ici Aujourd'hui, nous avons euh, 200 étudiants à la Faculté de droit sur le campus d'Annecy. D'accord. Euh, J'ai bien compris, vous êtes euh, aussi enseignant, c'est ça Tout à fait, oui. Euh, en droit international, euh... Particulièrement, j'interviens en première année sur un cours euh, d'institutions internationales et européennes et je vois tous les étudiants de première année aussi dans un module de propédeutique euh, pour les aider dans leur méthode de travail et voir avec eux comment il faut s'organiser pour réussir les études de droit. Est-ce que vous pouvez nous dresser justement un rapide panorama aussi des formations proposées par la faculté de droit ici Oui, alors on a notre principale formation qui est une licence en droit en convention avec l'université de Savoie-Mont-Blanc. La licence en droit, c'est un programme en trois ans où les étudiants vont acquérir le raisonnement juridique surtout et voir différentes matières du droit. Et on propose aux étudiants, en parallèle de la licence en droit, de suivre plusieurs diplômes universitaires. Donc les diplômes universitaires vont leur permettre de se pré-spécialiser dans un domaine du droit. Et donc on a plusieurs pré-spécialisations. En common law, c'est le droit anglo-américain, des enseignements exclusivement en langue anglaise. En criminologie, pour une découverte du phénomène criminel. En droit Sciences Po, pour étayer leur culture générale et les préparer au métier de l'action publique. En droit de l'entreprise, pour ceux qui sont intéressés par le droit des affaires. Et ensuite... À une formation euh, très locale à Annecy, euh, le droit international et transfrontalier franco-suisse, pour étudier toutes les problématiques juridiques euh, transfrontalières qui sont liées euh, au contexte euh, régional. Et en plus de ça, on propose à certains étudiants d'avoir un double diplôme avec une université étrangère, donc c'est une licence en droit euh, française, et le Bachelor of Civil Law de l'Université de Maynooth en Irlande. Et donc là, les étudiants sont inscrits dans les deux universités euh, font deux ans d'études à Annecy avec les cours de la licence et des cours supplémentaires, notamment en langue anglaise, et ensuite sont en mobilité en troisième année à Ménus. C'est la formation que suit justement Anna. Effectivement, on aura le temps d'en reparler avec Anna. Là, je, je vais me tourner vers une autre étudiante, c'est Elisa tout de suite. Donc, Elisa, toi, tu es en bachelor marketing et communication digitale, c'est ça, à l'ESDES, au sein d'une société que les, les anéciens connaissent bien, c'est la société Fusalp. Est-ce que tu peux nous la présenter un peu oui, bien sûr. Euh, Fusalp, c'est euh, une marque de ski spécialisée dans, dans les vêtements de ski, mais aussi euh, le prêt-à-porter. Euh, sont... La marque a été fondée à Annecy. Euh, voilà. C'est sympa, ça. Et -ce que... Donc, tu es en alternance. Est ça Quel, est le... Quel est le rythme de l'alternance Le rythme de l'alternance se compose de trois semaines en, en entreprise et une semaine à l'école. Est-ce que tu as trouvé ton entreprise toute seule parce que tu connaissais Fusalp ou comment ça s'est passé Non, pas du tout. Je ne connaissais pas Fusalp avant. Euh, j'ai postulé et euh, j'ai passé un entretien. Et ensuite, j'ai été acceptée. Est-ce que tu as été accompagnée par, euh, par l'ESDES justement pour cette recherche d'entreprise Bien sûr. Euh, pour ma recherche d'alternance, on a été très bien accompagnée, que ce soit pour peaufiner le CV, et la lettre de motivation, mais aussi faire euh, des entretiens d'embauche fictifs pour pouvoir s'améliorer. Tout à l'heure, tu m'as dit un truc qui était sympa aussi. Quand tu as trouvé ton, ton alternance, tu étais à l'étranger, c'est ça C'est ça. J'étais au Vietnam. J'étais en, euh, en échange euh, université partenaire au Vietnam. Et euh, j'ai donc passé mon entretien pour Fusalp euh, à l'autre bout du monde. Avec le décalage horaire, c'était un peu compliqué, mais on a réussi. Euh... Ouais, c'est sympa. Ton travail au quotidien, pour euh, donc, parce qu'en fait, tu as deux casquettes. Tu es étudiante et tu travailles en entreprise. Euh, comment est-ce que tu arrives à jongler avec tout ça Et au quotidien, quand tu es dans l'entreprise, qu'est-ce que tu fais pour commencer à donner une idée à ceux qui nous regardent Alors, au quotidien, j'assiste l'area manager. Donc, l'area manager, c'est la personne qui est responsable des boutiques, donc à l'international, donc sur le secteur Europe et Amérique. Donc, euh, ça fait un total de 14 boutiques. Et puis, on s'occupe du bien-être euh, du personnel en boutique et surtout du développement, donc euh, des discussions marketing et des discussions RH. Et tu arrives à jongler avec tout ça, c'est-à-dire les études C'est-à-dire tu finis ta journée de travail, tu continues à, à étudier derrière Comment ça se passe Alors, les semaines où je suis à l'école, euh, je, je travaille à mes cours. Et puis, quand je suis en entreprise, je, je travaille vraiment... Euh, donc, euh, on, on travaille chez Fusalp. D'accord. Donc, c'est assez, assez dense. Oui, <rire> c'est dense. Il faut avoir un bon rythme. Puisqu'on parle d'alternance, justement, je vais me tourner vers, euh, vers Aurélien pour que... Ces entreprises partenaires, comment est-ce que vous les trouvez Elle nous a parlé un petit peu de l'accompagnement qu'apportait euh, qu l'ESDES. Est-ce que vous avez déjà réussi à créer un, un solide réseau d'entreprises partenaires ici Oui, alors en, en fait il existait déjà. L'ESDES a été euh, créé en 1987, donc avec un réseau déjà d'alumni, de plus de 5000 alumni. Euh, dont une grande partie était dans la, dans la région. Donc on retrouve des personnes, euh, y compris dans cette pièce d'ailleurs, <rire> qu'on a croisé en, en cours récemment, euh, et puis qui évidemment maintenant sont devenues des professionnels. On avait des anéciens qui venaient se former à Lyon, euh, donc on avait déjà tout ce réseau d'entreprises. Après c'est vrai que notre, notre présence euh, à Annecy bah, permet d'accroître ce réseau, ces connaissances, de se rapprocher de, de certaines entreprises, de développer d'autres liens. Et puis euh, on a eu cette année euh, deux forums entreprises pour aider les étudiants à trouver avec là aussi des, des entretiens qui sont proposés directement à l'occasion de recherche de stages ou d'alternances. Et puis on va continuer à développer ce, ce réseau. Et vous profitez du réseau que vous apporte le CLI aussi. Il y a bon, une, oui, euh, oui, bien une sûr. Et puis et on, on a mine de rien déjà euh, plus de 100 stages qui sont faits euh, par an. Donc en fait, tous les étudiants euh, qui sont aujourd'hui en études, ils sont en entreprise, ils ont contribué à la vie de de toutes ces sociétés, donc ils nous en apportent, on leur en apporte, et puis euh, c'est toute cette richesse qu'on qu continue à développer. Je me tourne vers Louis. Euh, on, on se doute que la, la formation en école de management, elle est assez professionnalisante, mais en licence de droit aussi, vous faites beaucoup de projets, il y a beaucoup de choses qui, qui vous raccrochent aussi, euh à la réalité de l'entreprise ou au futur métier de, de, de juriste. Est-ce que vous pouvez rentrer un petit peu dans le, dans, dans le détail de ces exemples-là Alors, oui, c'est vrai que la licence en droit, ce n'est pas une formation qui est professionnalisante. Les étudiants vont souvent poursuivre après en master et souvent après passer des concours et c'est là qu'ils vont accéder à une école et apprendre un métier avocat, magistrat. Donc, dans le cadre de la licence en droit, les stages ne sont pas obligatoires mais ils sont optionnels. On les encourage euh, beaucoup à. Euh, pour les étudiants, euh, il y a un service professionnalisation dans la faculté de droit qui accompagne les étudiants euh, pour les aider dans la recherche de, euh, de stages et puis apprendre à faire les CV, les lettres de motivation, les entretiens euh, aussi. Et puis après, il y a différentes façons aussi de les professionnaliser euh, petit à petit. Euh, il y a les PPP, les projets personnels et professionnels. Donc ça, c'est des projets que les étudiants peuvent mener sur une année universitaire. Et ils font... Alors, faut Que ce soit en lien avec leur euh, orientation professionnelle, mais ils sont vraiment, ils n'ont pas d'heure de cours et ils doivent mener un projet. Euh, donc, par exemple, ça peut être, euh, c'est le cas d'Anna, mais elle en parlera euh, probablement, créer une association là de, pour les alumnis. Donc, elle voit comment on crée une association, euh, etc. Et puis, euh, dernière chose, les étudiants aussi font euh, par année universitaire systématiquement un projet pédagogique. Euh, qui les sort un petit peu de l'ordinaire euh, des copies qu'ils ont à rendre. Donc en première année, ils ont un projet de révision de la Constitution. Ils prennent la peau de sénateurs et députés, ils doivent réfléchir à une proposition de loi constitutionnelle qu'ils vont débattre ensuite dans, euh, dans l'amphithéâtre et qui, euh, qui sert à simuler une réunion du Congrès. Et en deuxième année, nos étudiants font un procès fictif euh, en droit pénal. Et donc là, donc il y a plusieurs tours et la finale se fait... Euh, habituellement au tribunal judiciaire d'Annecy devant des magistrats. Donc c'est aussi l'occasion pour eux de, de discuter avec, euh, avec des professionnels. Euh, Louis, euh, vous avez mentionné rapidement un exercice quand même assez sympathique euh, pour les étudiants en droit, c'est euh, les procès fictifs, c'est ça -ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Tout à fait. Alors bon, sur les procès fictifs, euh, en fait, on fait travailler les étudiants sur un... Un cas qui, voilà, qui n'a pas existé euh, et qui est tiré soit de... Alors l'année dernière, c'était deux comptes, le compte de Hansel et Gretel. Et puis cette année, ça va être Harry Potter. Voilà, ils vont travailler. Donc, et après, ils doivent en fait, bah, trouver des, une argumentation, euh, à la fois vu que c'est du droit pénal en fait, pour l'accusation et pour la défense. Et euh, donc ils, on leur demande de préparer une argumentation juridique et puis de plaider. Après, c'est un exercice qui est intéressant pour eux, ils voient un peu plus finalement la, la finalité du droit euh, aussi et la, la mise en application. On a parlé des relations avec les entreprises et est-ce que vous, la faculté de droit, a de bonnes relations avec les acteurs juridiques anéciens Oui, on a d'excellentes de, relations avec les acteurs juridiques anétiens. Euh, les différentes professions, euh, que ce soit les avocats du barreau, euh, les magistrats au tribunal judiciaire, euh, les, les notaires, des euh, voilà, juristes, euh, les huissiers aussi. C'est très important euh, pour nous, pour la bonne implantation de la faculté de droit localement, ce qui aide les étudiants à aussi euh, obtenir euh, des stages. On participe à des événements avec les, les acteurs juridiques, par exemple à la, à la nuit du droit. Euh, systématiquement, toutes les années, euh, on, est, on contribue à, à cet événement qui a lieu au tribunal judiciaire d'Annecy. Donc, c'est. Euh, c'est un certain dynamisme, on arrive à voilà, mener des projets avec eux et ça c'est très enrichissant pour, pour nos étudiants. Il y a des professionnels qui viennent enseigner aussi aux étudiants, principalement aux travaux dirigés. Donc voilà, ça peut être l'objet de conférences et tout ça est très enrichissant pour, pour nos étudiants, pour leurs apprentissages. Merci Louis. Vous en doutez, l'éloquence est importante quand on est en faculté de droit, elle l'est aussi euh, lorsqu'on est en école de commerce à l'ESDES. On va en profiter pour voir un, un témoignage d'un étudiant qui euh, est en deuxième année de licence de droit et est en train de créer le concours d'éloquence euh, ici de lucly sur Annecy. On va rejoindre Paul Girard.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 et avoir des qualités oratoires me paraît nécessaire. Merci à Paul Girard, merci de son témoignage, ça donne envie de participer. L'éloquence est importante et plus on a l'occasion de participer à ce type de concours, plus on gagne en fluidité. Euh, on, va, on va changer de sujet là pour se tourner sur les questions liées à l'international. Donc Je vais de nouveau interroger Aurélien et Louis. Aurélien le premier euh, quand on est ici sur ce, ce campus, est-ce qu'on peut aller de partout, dans n'importe quel pays, à n'importe quel moment de son cursus académique pas, pas tout à fait, non. On ne peut pas aller partout quand on veut. Mais néanmoins, par exemple, pour l'ESDES, il y a cinq destinations qui sont proposées, alors qu'ils sont obligatoires par contre, donc on doit y aller. Au cours de la deuxième année, tous les étudiants partent suivre un semestre entier dans une université partenaire, on est à peu près d'ailleurs sur les cinq continents, et puis on rajoute des, des partenariats chaque année supplémentaires pour les proposer aux étudiants. Lorsqu'ils partent, les cours, alors il y a des cours en anglais, aussi dans le reste de la formation, mais quand ils partent en université partenaire, tous les cours sont, euh, sont en anglais, quelle que soit la, la destination. On a actuellement des étudiants à Ho Chi Minh, au Vietnam, on en a à New York, on en a à Athènes et on en a à Buenos Aires. Voilà. Et ils suivent tous le même programme, c'est pour ça qu'on ne peut pas euh, partir non plus euh, euh, quand on veut où on veut, c'est que euh, pendant qu'on est à l'international, on apprend aussi des choses, on valide des cours, des enseignements euh, et puis euh, donc ils finissent leur deuxième année comme ça avant de commencer la, la troisième année en, en alternance. Et puis euh, bon, la, la dimension internationale, elle s'exprime aussi d'autres manières euh, que partir. Il y, a, bon, il y a évidemment les enseignements en anglais et puis il y a aussi le contenu des enseignements par exemple avec des cours sur le management interculturel euh, sur euh, exporter des produits les stratégies internationales qui sont aussi euh, qui peuvent d'ailleurs être aussi en français ou en anglais mais euh, qui participent aussi à former nos étudiants sur des métiers ou pour faire des carrières à l'international. Merci Aurélien donc si j'ai bien compris les étudiants de l'ESDES doivent partir est-ce que ceux de la faculté de droit doivent partir ou peuvent partir Alors ils ne doivent pas obligatoirement partir pour la plupart c'est en troisième année une mobilité à peut se faire. Dans les étudiants qui sont dans, la, dans le parcours de la licence euh, peuvent faire un Erasmus en troisième année. Il y a environ 70 destinations euh, dans le monde. Dans, dans le cadre, sur le continent européen, c'est euh, Londres, euh, la Suède, la Finlande, l'Irlande, euh, Madrid, euh, l'Italie, voilà, plusieurs des destinations. Sur le, dans le monde, après, ça va être le Canada, l'Australie, Amérique du Sud euh, et aussi en Asie, par exemple, le, le Vietnam. Et les étudiants qui sont dans le Bachelor of Civil Law, donc en partenariat avec Mainus, eux ont une mobilité qui est obligatoire, les autres c'est optionnel, et qui est annuelle, tandis que les autres c'est semestriel. D'accord. Donc c'est vrai que, là vous l'avez dit, ça s'appelle Alpe-Europe, mais on veut partir ailleurs que sur le continent européen, bien évidemment. Tout à fait, partout dans le monde. Euh, Anna, euh, toi tu as fait le choix d'être en, en double diplôme euh, pour partir à Ménus, c'est ça, oui. en Irlande aussi. C'est marrant, un double diplôme, c'est-à-dire que tu as, as choisi toi-même de prendre une difficulté additionnelle. Tu étais déjà une bonne élève au lycée Alors, j'étais une bonne élève, oui. Après, j'ai toujours eu assez de facilité, donc je ne dirais pas que je travaillais non plus euh, énormément, je n'étais pas débordée au lycée. Mais oui, on peut me considérer que j'étais une bonne élève, j'avais des facilités, alors pourquoi pas de me rajouter encore des cours euh, en licence pour continuer euh, sur ce chemin-là. Est-ce que c'est compliqué justement de suivre cette, ce double cursus est-ce que c'est compliqué Alors, euh, c'est sûr que ça rajoute des heures en plus. Euh, c'est à prendre en compte, en fait, quand on postule. Mais en réalité, c'est quelque chose qui est plutôt intéressant. Et si on est passionné par, comme moi, j'adore les voyages, j'adore la langue anglaise, c'est vraiment quelque chose qui, qui m'intéresse. Euh, c'est mon but, en fait, dans la vie, on va dire, pour plus tard. Donc, en réalité, quand on est passionné et qu'on trouve ça intéressant, c'est pas vraiment, c'est pas du travail réellement en plus. C'est plus. Euh, comme de l'extrascolaire, si on peut dire, même si, euh, même si ça reste scolaire, c'est plus... Euh... Comment est-ce que tu es accompagné justement pour préparer ton séjour académique à l'étranger Alors on est accompagné euh, par euh, les professeurs, tout d'abord, parce qu'on a les professeurs de l'université de Ménus qui viennent nous rencontrer en fait, sur le campus d'Annecy. Donc on les rencontre, donc c'est vrai que ça fait déjà une première impression. Enfin, on on s'habitue déjà à les, à les voir à, à eux. Et après, euh, on est accompagné au niveau du logement aussi, euh, le Ménus Université, euh, University euh, prévoit en fait des places dans les logements universitaires de, de l'université euh, pour les étudiants qui viennent d'Annecy. Donc euh, on a des places aussi réservées sur place. Vraiment, euh, ça c'est vraiment un atout, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que trouver un logement à Dublin euh, quand on vient de, de l'étranger, ce serait très compliqué si on n'avait pas ça, cet atout. Merci. Louis, ils sont tous comme Anna à la fac de droit, c'est-à-dire de très bons élèves qui suivent beaucoup de diplômes en même temps. C'est une obligation d'avoir un double diplôme Non, pas du tout. Ça, quand ils candidatent sur Parcoursup, en fait, il y a différentes entrées. Donc, ils choisissent soit la licence en droit simple, soit d'avoir un double diplôme. Paul Girard, par exemple, n'a pas, pas de double diplôme. Ce n'est pas du tout une obligation pour venir à la faculté de droit. Alors on va lever un tabou. On a la, la, la première année de droit, elle a quand même la réputation d'être assez difficile. Euh, Est-ce que c'est le cas, -ce au moins qu'il y ait une exception à une Alors, Les études de droit ne sont euh, pas réputées pour être euh, les plus simples. Euh, néanmoins, et c'est euh, notre modèle pédagogique, on accompagne les étudiants dans la réussite de leurs études. Donc, ils ont un, un responsable des études qui va les suivre, hein, qui va les, les connaître et euh, les, les accompagner avec, euh, pour euh, voir avec eux les difficultés parfois de l'organisation pour gérer la charge de travail et aussi voir avec eux quelles sont leurs difficultés pour mettre en place des séances de tutorat euh, si besoin. Et du coup, le taux de réussite, il est pareil oui. qu'au niveau national ou... Notre taux de réussite est habituellement à, à 80%. Ah, c'est un excellent taux, effectivement. Euh, Aurélien, il y, y a un aspect qui n'est pas banal pour, euh, enfin, dans le système français, c'est que Aujourd'hui, l'ESDES est insérée à l'UCLI, donc l'Université catholique de Lyon. Est-ce que c'est un plus pour les étudiants de l'ESDES de faire partie d'un ensemble plus grand C'est très commun dans les pays anglo-saxons. Ça l'est beaucoup moins en France. Oui, oui c'est une particularité pour, pour l'ESDES d'être une école de management au sein d'une université. Alors, ça permet plusieurs choses. Déjà, ça permet d'avoir des, des services universitaires assez larges et complets. Je pense aux services santé, je pense à à tout un tas d'accompagnements qui sont offerts par, par l'Université catholique de Lyon. Euh, il y a évidemment aussi des valeurs qui circulent, puisque euh, à l'UCLI, on décline aussi des, des centres de recherche sur l'éthique, sur le développement durable, et qui sont évidemment déclinés euh, à l'ESDES avec une attention marquée euh, euh, sur notre mission pour former des managers responsables. Donc il y a évidemment tout ce, tout ce lien avec l'université qui est fait. Enfin, il y a aussi une attention probablement plus forte portée aux éléments interdisciplinaires. Donc, Par exemple, le DU sur outils juridiques du manager, il est fait avec la faculté de droit. On a la chance d'avoir une faculté de droit au sein de l'université. Et à Lyon, c'est la même chose. Il y a d'autres formations qui sont faites conjointement avec d'autres pôles facultaires qui ont aussi d'autres expertises qui ne sont pas toujours aussi faciles d'accès pour des écoles de commerce qui n'appartiennent pas à ces ensembles. Vous l'avez déjà un peu dessiné, mais justement, est-ce qu'il y a un point particulier qui va différencier l'ESDES des autres écoles de management Oui, bah, historiquement, l'ESDES, École supérieure de développement économique et social, donc on n'appelait pas ça euh, ni développement durable, ni responsabilité sociale des entreprises, mais dès l'origine euh, de la création de l'école, il y avait cette attention particulière pour euh, finalement euh, regarder, euh, euh, critiquer être conscient des impacts des décisions de chaque manager, de chaque entreprise sur la nature, l'environnement, la société, nos vies. Et on voit bien aujourd'hui à quel point ce thème est d'actualité dans différents domaines. Et en tant que salarié, on le vit tous la vie des organisations avec les collègues a évidemment une place très importante et tout un tas d'inventions techniques changent nos vies, changent nos manières d'être, changent nos relations. Euh, bon, Je passe évidemment sur le thème de la prise en compte de, de l'écologie par exemple et des impacts que peuvent avoir les entreprises sur ce, sur ce sujet. Donc dès l'origine, il y a eu cette, cette attention qui est vraiment dans l'ADN de, de l'ESDES depuis le départ, avec des principes et, et des thèmes différents, mais, mais qui est là, dès l'origine. des oui. Euh, si vous pouviez décrire euh, votre campus en trois, trois adjectifs Alors moi, je voyez. dirais... J'ai connu le, le, le campus de Lyon qui est, qui est magnifique, celui d'Annecy, et, et de taille plus modeste, mais il est très convivial. Je pense que là, je, je choisirais la convivialité. Je choisirais la modernité, il est aussi tout neuf, donc on l'a évidemment pensé avec des, des outils qui sont plutôt, plutôt sympas. Et puis je dirais dans la ville, dans la ville, parce qu'on est à 15 minutes du centre-ville, donc la localisation du campus est quand même très agréable. On fait partie des, des, des chanceux avec une situation qui nous permet d'accéder assez rapidement bah, à la, au centre-ville historique, euh, au lac et euh, à toutes les commodités d'un centre-ville et d'être dans la ville aussi relié avec tous les acteurs de, de la ville. On a dépassé les trois objectifs là. Elisa <rire> Moi je dirais que le campus il est vivant, euh, il est aussi très moderne, tout, tout est très, très joli et fait pour, pour l'étudiant. Euh, et puis, euh, je reviens à, à ce que disait M. Eminet, euh, on est vraiment au cœur de la ville d'Annecy. Louis, euh, je dirais la, la bienveillance, il y a de la bienveillance sur ce campus, euh, de l'équipe enseignante et du personnel dans l'ensemble à l'égard des, des étudiants. Euh, le dynamisme, euh, c'est un campus qui est assez jeune, il y a du dynamisme, il y a beaucoup de projets euh, qui sont menés euh, par les étudiants aussi dans la vie associative. Et euh, l'international, on accueille aussi des, des enseignants euh, étrangers et puis euh, voilà, ça dynamise euh, l'ensemble. Et Anna, et si tu pouvais développer un petit peu aussi pour donner un peu les atouts des, du campus selon toi Alors euh, pour moi il est situé dans une ville relativement calme. Euh, au niveau étudiant c'est vrai que c'est une ville assez euh, apaisante on va dire Annecy, euh, comme on dit entre lac et montagne. On, on utilise souvent ces termes pour euh, parler de la ville d'Annecy. Je dirais que c'est un, un campus euh, à taille humaine. Euh, ce qui est justement, mon, pour mon troisième adjectif, rassurant. C'est-à-dire que c'est un campus qu'on ne voit pas souvent, en fait, des campus où il y a 300 personnes à l'intérieur. Et c'est en ça que c'est une rareté, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que les universités, d'habitude, on est sur des milliers de personnes. Là, on reste sur deux, trois centaines. Et, euh, et rassurant, euh, alors à la fois parce qu'il est de taille humaine et à la fois grâce au suivi personnalisé. Je veux dire, euh, avoir quelqu'un derrière vous qui, peut, qui est bienveillant, justement, comme disait M. Berthier, euh, et qui vous rassure, justement, tout au long de vos études, c'est vraiment, euh, vraiment euh, l'atout principal, en fait, de, de ce campus ici à Annecy. Tu ouais. confirmes Je confirme. <rire> et vous connaissez bien entre étudiants de la fac de droit et de l'ESDES Oui, on a des cours en, en commun. Ah, vous avez des oui. cours en commun aussi Certains. Mmh, oui. Les options surtout. Puis vu qu'on n'est pas beaucoup, on, vraiment c'est facile de On se croit tout souvent. Monde, oui. ouais. Ça marche. On va de nouveau euh, laisser la place à un nouveau témoignage. On va aller euh, écouter l'interview d'Anastasia Domatos qui est alternante en bachelor euh, de l'ESDES et qui travaille au FC euh, d'Annecy. Je m'appelle Anastasia, j'ai 23 ans. Je suis étudiante à l'ESDES en bachelor marketing et communication digitale et je suis en alternance au football club d'Annecy depuis novembre 2022. Je suis en bachelor marketing et communication digitale. Ça inclut la stratégie, euh, du marketing, de la communication. J'ai choisi d'être étudiante à l'ESDES à Annecy puisque je viens de Lyon, j'ai fait un DUT GEA. Et je souhaitais continuer mes études sur Annecy car j'aime bien le cadre de vie, c'est un cadre de vie agréable. J'étais déjà en alternance avant, donc c'était en même temps que mon ancienne alternance qui était sur Lyon. Je devais chercher une alternance sur Annecy donc c'était pas forcément évident. Et l'école nous a mis en lien justement avec des entreprises et m'a mis en lien avec le football club d'Annecy. C'est comme ça que j'ai pu rentrer dans le club. Mon accueil au football club d'Annecy s'est très bien passé, l'équipe est dynamique, on s'entend tous bien. Ça permet vraiment de, de voir l'envers du décor. Euh, Lorsqu'on regarde un match de foot et qu'on voit un club de foot, on ne s'imagine pas tout ce qu'il y a derrière, tout le travail. Donc ils m'ont très bien accueilli, Il euh, y a une ambiance plutôt cool. Les missions sont vraiment intéressantes. Et on n'est pas euh, que un, une stagiaire, un alternant. On, est vraiment, on a vraiment des missions, un rôle. On a des responsabilités. Donc euh, c'est très plaisant de de se sentir important et utile. Ce qui me motive, c'est de travailler sur le fonds de dotation, donc tout ce qui est handicap, solidarité, citoyenneté, c'est vraiment des, des valeurs qui me tiennent à cœur. Et le club fait ressortir ça. Ça me motive aussi de travailler sur des gros projets, comme euh, bah, la communication pour le match contre, contre l'OM, qui est vraiment important. Le jour de match, c'est plutôt animé ici. Euh, je m'occupe de la Tribune Presse, qui est juste en haut. Euh, donc euh, j'accueille euh, toutes les radios, les médias, les journalistes qui viennent pour euh, pour suivre le match, euh, faire des articles, euh, suivre en temps réel avec la radio. Donc euh, je les accueille, je réponds à leurs questions et euh, bah, je suis le match aussi en même temps. Mmh. En plus, euh, ils viennent d'arriver en Ligue 2, donc ça donne des gros matchs et c'est une grosse opportunité euh, de vivre ces moments avec eux. On m'a dit qu'en plus qu'ils n'avaient pas perdu euh, à domicile euh, les jours de match où je suis là. Donc euh, je ne sais pas si c'est un signe. <rire> Étudier à l'ESDES, c'est agréable, on a des beaux bâtiments, ça nous donne vraiment envie de travailler. On a aussi des intervenants qui viennent pour nous montrer vraiment des cas concrets, pour nous apprendre de leur expérience, donc c'est plutôt gratifiant. Et on voit aussi beaucoup de la stratégie qu'on peut mettre en application, justement sur le terrain, en alternance dans notre entreprise. Coupé Ce que fait Anastasia a vraiment l'air passionnant, et, et bien du coup, je vais me tourner vers euh, notre étudiante de l'ESDES et, et son directeur. Euh, toi, ton, ton activité professionnelle est aussi passionnante Oui, c'est vraiment passionnant ce que je fais au quotidien. Aurélien, euh, est-ce que l'exemple d'Anastasia, qui est quand même sur quelque chose de déjà assez professionnalisant et caractéristique de l'ensemble des étudiants de l'ESDES, est une question un peu plus large Est-ce qu'on continue après le bachelor ou est-ce qu'ils partent travailler oui, le bachelor, il doit apporter deux choses. Il doit apporter tous les fondamentaux du management et de la gestion. Euh, pourquoi Parce qu'on a aujourd'hui plus des trois quarts de nos étudiants qui poursuivent en cycle master, donc qui vont être en poursuite d'études. Et puis, évidemment, l'autre chose importante, et Anastasia en parle très bien, c'est tous les éléments professionnels, euh, parce que les étudiants peuvent aussi travailler à la sortie du, du bachelor. Ils ont fait deux stages, ils ont eu une mission humanitaire, ils sont partis à l'étranger, ils sont formés à l'international, donc ils ont absolument tout ce qu'il faut pour, pour travailler. Pour, pour ce qui concerne la, la poursuite d'études, ouais. euh, alors aujourd'hui, il y a plus de 15 spécialisations différentes de master qui sont proposées à Lyon, avec euh, des formations en alternance, des formations euh, très internationales, 100% en anglais, euh, avec, euh, avec différentes choses, et très bientôt à Annecy, ça sera le cas pour nos étudiants euh, en troisième année, l'année prochaine, on leur proposera l'année la, suivante euh, de continuer en cycle master à Annecy euh, dans les domaines qui sont aujourd'hui euh, travaillés, c'est-à-dire ceux du développement des affaires et puis du, du marketing. Louis, je ne vous ai pas posé la question, est-ce que après la licence de droit, qu'est-ce qui se passe pour les étudiants du, du campus d'Annecy Alors assez logiquement, comme après toute licence de droit, les étudiants vont poursuivre leurs études en master euh, master à la fois à l'UCLI ou alors euh, dans d'autres universités et c'est en master que les étudiants en droit vont se spécialiser dans un domaine euh, du droit, le droit international, le droit pénal, le droit euh, des affaires euh, etc. C'est là où le fait d'avoir fait un DU est un plus aussi c'est ça Tout à fait, le DU en fait va être dans les candidatures en master va être une, une corde à, supplémentaire euh, pour les étudiants en fait à faire valoir, ça peut être aussi avec les stages et donc, euh, ça va faciliter euh, l'admission dans un, dans un master. Je vais revenir à des questions un peu plus terre-à-terre, terre parce qu'à euh, cette époque de l'année, personne n'échappe à Parcoursup. Donc, euh, on a reçu euh, beaucoup de questions. Euh, on a interrogé les, les étudiants sur, euh, sur Instagram. Il y a eu beaucoup de questions, bien évidemment, parce que, qui sont liées euh, aux admissions. Et il y a une question qui, peut, qui est revenue plusieurs fois, qui nous a fait un peu sourire. Mais est-ce qu'on peut postuler sur le campus ucli alpe europe qu'on soit de Paris, Marseille ou Ajaccio, où il faut forcément être du coin Non, il n'y a pas de critère discriminatoire si on n'est <rire> pas euh, de la région ou, ou au Savoyard. C'est d'ailleurs de plus en plus le cas. Hein. Quand on a commencé, on avait beaucoup de, de, de personnes du, du territoire, des pays de Savoie, et de plus en plus, on a des étudiants qui viennent de, de toute la France. Parcoursup est une, parcours, est une plateforme nationale, et les seules conditions pour... Euh, Accéder à nos formations, c'est tout simplement d'être admis et donc de passer les épreuves de sélection ou les critères de sélection pour entrer dans la licence de droit. C'est un peu la même question, Louis. et, et, et je Est-ce qu'il y a une, une stratégie à adopter pour avoir euh, plus de chances d'être admis, par exemple Ou est-ce qu'il y a des profils aussi que vous recrutez en priorité Alors La stratégie euh, pour avoir le plus de chances d'être admis, ce serait dans Parcoursup de, euh, de faire plusieurs voeux. Euh, la licence en droit et si on est intéressé par un double diplôme, euh, du coup euh, la licence plus euh, le Bachelor of Civil Law ou tel euh, diplôme universitaire. On peut aussi candidater à Lyon et à Annecy euh, si on est prêt à aller étudier sur les deux campus. Ça vaut deux vœux, c'est ça Voilà, ça fait des vœux à chaque fois en fait, un vœu pour, euh, pour la licence euh, et puis on peut ajouter un vœu pour la licence à Lyon et après il faut ajouter un vœu pour un licence plus DU, etc. À chaque fois c'est des vœux effectivement, qui, euh, qui s'ajoutent pour, euh, pour les lycéens. C'est la même chose, Aurélien, pour l'SDES, c'est deux non. vœux Non, non, non. là, il y, y a moins de… c'est pas besoin d'élaborer de, de, de, de, une stratégie compliquée euh, sur Parcoursup. Donc, le Bachelor in Business, c'est à Lyon ou à, ou à Annecy, mais il suffit à la personne de, de choisir. C'est le même concours, les mêmes critères d'admission… Donc, il n'y aura pas plus de chances en, en, en multipliant les vœux. Et donc, il faut tout simplement candidater sur le campus. Il n'y a pas besoin de passer deux fois le concours, une fois non. Ainsi, une fois donc. Et même pour ceux qui hésitent encore sur le, sur mm -hmm. le lieu, ils passeront qu'une seule fois le concours et ils pourront changer d'avis par la suite. Donc, il faut tout simplement indiquer le campus sur lequel les, les étudiants veulent aller. On sait, Aurélien, euh, Louis, pardon, qu'il y a beaucoup de, de candidatures à la faculté de droit. Est-ce que les places sont limitées alors on a un nombre de places limitées, effectivement on, a, on admet 100 étudiants en première année, euh, on y tient, c'est aussi notre modèle pédagogique d'avoir euh, des, des effectifs euh, réduits pour les étudiants, c'est des bonnes qualités d'enseignement euh, pour, euh, pour les étudiants, c'est ce qui nous permet aussi de, de les suivre. Il y, a, il y a des conseils que vous donneriez aux étudiants de terminale qui postulent euh, à la fac, c'est-à-dire euh dans leur candidature Parcoursup Le conseil principal, ce serait de soigner la lettre de motivation. On regarde attentivement la lettre de motivation euh, et on, on va y chercher pourquoi est-ce que les jeunes veulent faire du droit et éventuellement avec un double diplôme et pourquoi à l'UCLI En quoi est-ce qu'ils euh, adhèrent finalement à notre modèle pédagogique Ce qui est important à retenir, c'est qu'on ne fait pas fonctionner l'algorithme de Parcoursup. On examine les dossiers euh, un à un euh, voilà, de manière humaine <coughs> et donc on va regarder les notes... Euh, première et terminale, du bac de français aussi, euh, les appréciations et donc euh, le projet de formation motivée. Toi, tu avais fait l'option euh, droit, c'est ça, en terminale en euh, Non, pas du non. tout. Et ça ne m'a absolument pas empêché d'être prise ici en double diplôme. Ce n'est pas une obligation Non, tout... pas du tout. J'ai appris la découverte de cette option droit en terminale, ça n'existait pas à mon époque <rire> Ça existe euh... depuis deux ans. D'accord. Euh, on va changer de sujet. Là, on a parlé d'international, des possibilités euh, d'études à l'étranger. Il y a quelque chose qui est commun euh, aux deux entités aussi, que ce soit l'ESDES ou la fac de droit, c'est les langues. Alors, est-ce qu'il y a besoin d'avoir un niveau de langue spécifique pour postuler ici en première année Comment ça se passe à l'ESDES d'abord oui, alors comme j'indiquais tout à l'heure, il y a une épreuve de langue euh, qui, qui fait partie, alors ce pas celle qui pèse le plus lourd, le, le, le plus lourd c'est l'entretien le, de motivation, c'est le projet de l'étudiant, et donc il faut que l'étudiant ose candidater et nous dire la, le plus simplement euh, du, du, du monde quel est son projet, pourquoi il veut faire une école de management. Il faut aussi bien sûr qu'il adhère à, à l'objectif de l'ESDES, qui est de former des managers responsables, donc il y a une congruence dans ses valeurs, mais, mais voilà, pour, pour ce qui concerne les langues, il y a une épreuve écrite. Euh, on demande pas, on n'est pas une école de langue, donc il ne s'agit pas d'être bilingue, mais d'être à l'aise dans l'anglais des affaires, dans, euh, pour mener une, une, une négociation. Et l'étudiant sera accompagné aussi pour ça tout au long de ses études, puisqu'il y a des cours de, de langue, alors d'anglais qui sont dans le cursus, et puis également des, une langue vivante 2 euh, au choix. Voilà. Louis, bah bien évidemment, quand on postule pour le double diplôme avec MENUS, on doit avoir un bon niveau d'anglais, j'imagine Tout à fait, c'est un des doubles diplômes pour lequel on demande un, un niveau minimum en anglais, et c'est un critère de sélection, donc c'est le Bachelor of Civil Law. Euh, c'est de la même façon le cas pour le diplôme universitaire Common Law et le diplôme universitaire de criminologie. Donc là, ça leur fait quoi Un tiers de cours en anglais, comment ça se passe Alors, pour les étudiants dans le Bachelor of Civil Law et euh, le DU Common Law, et tous les enseignements en fait, sont délivrés en langue anglaise et ils ont aussi l'obligation de prendre dans le cursus de licence en droit les cours qui sont proposés en langue anglaise. Aurélien, vous êtes quelqu'un qui est. Aurélien et Louis, vous êtes tous les deux proches des étudiants. Vous avez parlé du taux de réussite hein, en fac de droit. Aurélien, je vous parlais un peu plus d'insertion professionnelle. Qu'est-ce que disent les enquêtes sur l'insertion professionnelle des des jeunes qui sont, des jeunes diplômés de l'ESDES. Oui, alors l'insertion elle, elle, est, est très bonne, mais sur assez peu d'étudiants en fait. On a on a à peu près un quart des étudiants qui choisissent de travailler avec le bach, de, après le bachelor, après la diplomation, et les trois quarts qui, qui sont en fait en poursuite d'études. Donc après le cursus qu'ils ont fait, de toute façon. Bah, il y a deux stages, une année entière très professionnelle en alternance. Donc, c'est des personnes qui, qui ont appris tous les pro, codes professionnels, qui se sont aussi constitués un réseau, qui connaissent un secteur, qui parlent anglais. Donc, euh, au bout de six mois, on a 100% des étudiants qui, qui, qui trouvent un, un travail. Mais ce qui est important aussi, c'est de parler de la, cette poursuite d'études, euh, puisque comme les étudiants sont diplômés avec le grade de licence, ils peuvent candidater... Euh, à peu près partout, alors, dans, le, dans le domaine de la gestion et du management évidemment, ou également à l'international, puisqu'ils euh, sont issus d'une école qui est aussi accréditée et donc euh, connue euh, à l'international. On l'a pas dit beaucoup justement euh, quelles sont justement, les, les, les accréditations de l'ESDES. Vous pouvez revenir dessus rapidement. Oui, alors la, la principale qu'on a eue récemment, euh, grâce au travail de toutes les équipes de l'ESDES, c'est le, la CSB. Qui est, une qui est une accréditation américaine et qui est connue dans, dans le monde, ce qui nous a permis aussi d'intégrer le classement du Financial Times pour la première fois cette année et qui permet à nos diplômés bah, de pouvoir aussi avoir plus d'opportunités dans le monde. Aucune entreprise ne connaît toutes les formations sur le plan mondial de chaque pays de notre système d'école et d'universités, mais en revanche, ces accréditations permettent de donner un label qui garantisse aux, aux employeurs, bah, tout simplement, d'avoir des formations de qualité, alors sur différents domaines, hein, puisqu'ils regardent à peu près tout, la qualité des infrastructures, la formation, la manière d'évaluer les étudiants, de les suivre, de les accompagner, euh, leur niveau d'anglais, la qualité des stages, enfin, absolument tout est, est regardé, ça permet de de multiplier ces opportunités. Ça, ça permet aussi à de d'être attractif aussi pour attirer des bons professeurs à, sur le plan international, parce qu'on a de plus en plus de professeurs qui, qui sont anglophones, qui viennent de différentes régions du monde pour former nos étudiants à l'international. Et donc, bah, quand on a une, une accréditation, ces professeurs qui ne nous connaissent pas nécessairement tout de suite euh, savent qu'ils rentrent dans une école où il y a des centres de recherche, où il y a des infrastructures qui vont leur permettre aussi d'exercer de, de, correctement leur métier, leur mission. Merci Aurélien. Je rappelle aussi que pour la faculté de droit, c'est une vraie licence en conventionnement avec l'USMB, l'Université Savoie-Mont-Blanc. Merci à tous les deux. On va faire encore une courte pause pour aller écouter un, témo un nouveau témoignage d'étudiants. Alors, étant donné que je ne suis pas d'originaire d'Annecy, euh, la vie à Annecy, je l'ai trouvée vraiment euh, cool, que ce soit l'été avec euh, le lac et l'hiver avec la proximité, avec les montagnes, il y a tout, tout le temps euh, quelque chose à faire. On a le lac, on a des montagnes, les paysages sont sympas. C'est plutôt assez, assez cool et puis, et puis varié. Je trouve qu'on est très calme, on est très euh, très à l'aise, et on peut se balader partout, on, peut... on est en sécurité. Je trouve que c'est une ville qui est assez euh, sûre. Je fais pas mal de ski l'hiver mais aussi l'été du vélo, le cadre ici s'y prête bien. On peut tout faire à Annecy, c'est vraiment cool. Et pour moi c'est vraiment une ville qui a le côté urbain et le côté rural en même temps. À proximité de la Suisse, le marché est assez prometteur. Les étudiants ont plus de facilité pour trouver un emploi à la fin de leurs études. Merci pour ce témoignage. On arrive presque à la fin de ce live et on va aborder une question qui est importante pour les étudiants de l'UCLI d'une manière générale. C'est ce qu'on appelle dans notre vocable la formation humaine. Aurélien, qu'est-ce que c'est exactement que la formation humaine La formation humaine, humaine c'est pour donner des enseignements qui sont souvent complémentaires aux études principales de, de l'étudiant, alors à Annecy en, en droit ou en gestion management, et puis qui vont servir aussi à s'ouvrir sur le monde, à s'ouvrir sur des thèmes alors qui peuvent être plus ou moins liés aussi aux projet professionnels de de, de l'étudiant, mais je vais l'illustrer en donnant des exemples, ça sera plus parlant. Euh, tous les étudiants choisissent chaque semestre ce qu'on appelle nous un électif, puisque c'est des cours euh, au choix, et on leur propose par exemple un cours sur l'histoire de la musique, un cours sur de neurosciences, appliqué quand même à, à l'économie ou au droit, mais on parle quand même de neurosciences, donc il s'agit bien de quelque chose, de, une ouverture sur une autre discipline, euh, histoire des pays de Savoie, euh, d'autres thèmes qui sont, euh, qui sont abordés. Donc c'est pour s'ouvrir à d'autres disciplines, c'est ça Oui, à d'autres disciplines, à d'autres secteurs. Il y a eu des, des, des découvertes, par exemple, aussi sur le recyclage, sur l'industrie, sur droit et justice, sur un cours de philosophie sur la liberté. Certains étudiants nous ont dit que, pas tous, mais certains ont beaucoup aimé l'enseignement de la philo au, au lycée. Et, et puis, donc d'une certaine manière, c'était aussi une, une occasion de prolonger des choses qu'ils ont aimées ou sur lesquelles ils veulent euh, approfondir et souvent c'est lié, alors dans leur tête évidemment, les projets professionnels, il y en a de toute nature. Certains envisagent de travailler dans le secteur culturel, alors ils sont contents d'approfondir de, des questions culturelles. Euh, les neurosciences, et des sujets aussi qui, euh, qui viennent euh, euh, impacter euh, nos disciplines, les, les, les, les expertises professionnelles. Donc c'est intéressant d'apporter ce, ce regard un petit peu différent, euh, qu'on soit en droit ou en, en gestion. Louis, est-ce que c'est effectivement très prisé par les étudiants de, de droit ou pas Alors, les étudiants en droit peuvent choisir de suivre des, des modules de formation humaine ou alors de prendre un, une langue vivante 2 ou alors l'option euh, projet pro, professionnel et, et personnel. Et la, la formation humaine, oui, est assez choisie par les étudiants en droit, c'est important parce que c'est ce qui va leur permettre d'enrichir leur, leur parcours et. Euh, de découvrir d'autres choses. Et on y est assez sensible parce qu'être euh, un bon juriste, c'est aussi comprendre le droit dans la société. Et donc ces enseignements-là aident les, euh, les futurs juristes à comprendre euh, le contexte dans lequel, en fait, ils vont, euh, ils vont travailler. Merci, Louis. Vous l'aurez compris, il y a un nouveau visage sur ce plateau. On a gardé le meilleur pour la fin. Euh, le meilleur, c'est la vie étudiante aussi et avec une... Euh, une étudiante qui s'appelle Alessandra Di Lorenzo. Donc, euh, vous, avez juste, vous êtes juste à côté italienne, c'est ça Je suis vénézuélienne et euh, j'ai euh, des origines italiennes. Oui. Très international. Euh, tu es vice-présidente du bureau des étudiants C'est ça. Et étudiante euh, en fac de droit ou à l'ESDES Je suis à l'ESDES, en première année. En première année. Comment ça se passe Ça se passe très bien. Alors Parle-nous un peu de la vie étudiante justement pour les étudiants du campus Alpe-Europe. Qu'est-ce qu'elle a de particulière et qu -ce que tu, quels sont les projets sur lesquels tu travailles aujourd'hui eh bah, La vie sur, sur le campus est très intéressante puisque on est quand même une classe très proche. On a réussi vraiment à se rapprocher. Donc la vie sur le campus est vraiment très intéressante puisqu'on est vraiment très à l'aise. On a une classe qui est vraiment très proche. On a réussi vraiment à tous se connaître et vraiment se rapprocher. On a aussi des cours en commun avec les gens du droit, ce qui nous permet de faire connaissance aussi avec eux parce qu'on n'a pas beaucoup de cours ensemble, mais là où on est ensemble, on fait des travaux de groupe, donc c'est vraiment très intéressant. On a des cours qui sont, qui sont très dynamiques, sont très visés, sont très concentrés sur vraiment ce qui est vraiment très intéressant pour nous, pour ce qu'on est venu à l'école. Donc c'est pas comme au lycée, on avait vraiment des cours très généraux. Ici c'est vraiment direct, direct au but, direct là où on veut, donc c'est très intéressant. Donc tu confies un peu ce qu'ont ce qu dit les étudiants jusqu'à présent sur cette espèce d'esprit de, de famille qu'il qu y a ici Bien sûr, on est quand même dans un campus qui est de taille modeste, comme vous l'avez dit avant, donc on, on, on arrive à quand même être sur un espace petit et donc vraiment très... On a cette BU qui est très confortable, on peut travailler, on peut être au silence, on peut être tranquille. On a l'espace cafétéria qui est, qui est grand, qui nous permet de nous asseoir tous ensemble avec des grandes tables. On a le bureau des étudiants, on a vraiment un espace que pour nous. On a des bureaux là où on peut travailler au silence pareil. C'est vraiment très fait pour les étudiants, très organisé. Là, on va laisser la, la casquette étudiante pour... Mettre celle de, de vice-présidente du BDE et justement quels sont les projets, enfin c'est la vie étudiante, hein, quels sont les, les projets que vous réalisez au sein du BDE et les choses qui te tiennent à cœur toi Et au début de l'année, on a organisé une soirée étudiante pour intégrer un peu le, le, bah, nous les premières années du coup. Mais on, on fait partie du BDE, donc on a participé à l'organisation de cette soirée euh, qui nous a permis notamment de connaître tout le monde et vraiment de se rapprocher. En ce moment, on organise un tournoi inter-BDE, donc vraiment un grand projet qui nous tient à cœur avec tout le BDE. On organise donc un tournoi avec tous les BDE d'Annecy. Notre but serait vraiment de rapprocher toutes, tous les étudiants, en fait, et créer vraiment une vie étudiante sur Annecy et faire participer tout le monde pour, pour qu'on se connaisse, parce qu'on ne se connaît pas forcément tous les BDE sur Annecy, tout, toutes les écoles ne sont pas vraiment très rapprochées. Donc vraiment, le but, ce serait vraiment de créer quelque chose qui peut-être va durer. Euh, on a parlé avec la mairie d'Annecy, euh, qui nous soutient fortement, et elle nous, elle nous soutient vraiment sur ce projet, car elle pense que vraiment, ça peut devenir quelque chose de très intéressant sur le futur, et qui peut durer, euh, et qui peut se refaire toutes les années. C'est un projet professionnalisant, en plus d'être quelque chose qui va être sympa pour, euh, pour les étudiants. Il n'y a pas une grosse soirée sur le rooftop Vous n'en avez pas beaucoup parlé, mais il y a un rooftop là-haut Il n'y a pas une grosse soirée prévue pour euh, les étudiants d'Annecy bah, Potentiellement, euh, en fin d'année, peut-être une, une petite soirée si c'est possible. Mais pas pour tout, pour tout le monde ou juste pour les nôtres <rire> Que, là, que, que pour est... le campus, je pense. <rire> L'année dernière, on avait fait euh, le bal de fin d'année sur le rooftop. C'était super agréable parce que c'est vrai qu'au début de l'été, euh, comme ça, euh, c'est vraiment un endroit euh, pas mal, on va dire, pour euh, entamer un début de soirée en tout cas. Vous, vous l'utilisez surtout en fin d'année. Hein. Déjà, surtout, il fait beau, oui, alors, bah, alors fait le, beau. Le, le rooftop se prête plus à la, oui, à la, la fin des études, études en mai que, que l'hiver. <rire> mm. Merci à vous pour le temps que vous avez bien voulu consacrer aussi pour répondre aux questions des internautes. Merci à vous d'avoir posé vos questions sur le, le compte Instagram de Lucli. Vous pouvez suivre bien évidemment euh, les actualités de, de l'UCLI sur le site ucli.fr, celui de l'ESDES sur celui de l'esdes La chose intéressante pour vous, c'est de venir sur place, rencontrer, discuter avec les étudiants et les équipes pédagogiques. Il y a des journées portes ouvertes très régulièrement. Tout ça est bien évidemment publié sur euh, les différents sites. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée.